Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, euh, ce sont des témoignages de, de, de médiumnité, euh, j'ai développé une sensibilité à la, à la médiumnité, euh, voire même carrément médium en fait, euh, mais euh, ça, ça me vaut de passer par des passages interminables euh, et voilà, j'en fais part ici dans mes vidéos, donc si vous aimez mes témoignages, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne euh, ou bien alors à cliquer sur la petite cloche en bas pour être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui passe. Voilà, voilà, voilà. Je suis toujours dans mon adolescence et, et je fais toujours des rêves extra lucides faut savoir que pendant mon adolescence, ça a été comblé, mais comblé de rêves extralucides. lucides euh, À tel point que ça me rendait tellement mal euh, que, que je m'autodétruisais en fait. Euh, je fumais du cannabis, euh, parfois j'ai pris des drogues dures et j'avoue, je traînais pas toujours avec les bonnes personnes. Euh, j'ai fait un peu n'importe quoi pendant cette adolescence-là. Et j'en parlais vraiment à personne. J'ai toujours tout, tout, tout gardé pour moi. Euh, et et aujourd'hui, aujourd'hui j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de parler de ça à, à un peu tout le monde, que, que, que tout le monde sache un peu ce que c'est ce que exactement la médiumnité et ce que ça cours de devenir médium. Euh, voilà. Donc, mon rêve d'aujourd'hui... Euh, ce sont, ce sont aussi des rêves récurrents où, euh, où je me baladais dans, dans des couloirs très sombres, très ternes, euh, des couloirs avec euh, parfois des lits, parfois des chaises, euh, des, des, des, des, des, des vieux couloirs assez lugures comme ça. Euh, je voyais que c'était une vieille, vieille bâtisse, euh, mais il n'y avait personne, il n'y avait que moi là-dedans. Euh, et euh, et ça, ces rêves-là ne prenaient jamais longtemps en fait euh, on, me, on me déplaçait dans ce lieu-là Pour en repartir aussi vite en fait euh, Et à la suite de ça, découlaient d'autres rêves extra-lucides euh, Et ce sont des rêves que j'ai fait vraiment très très très très très souvent euh, C'est assez court comme histoire Mais ça fait partie d'une histoire. Euh, ensuite, il y a un rêve que j'ai envie de vous partager aussi ce soir. Euh, C'est un rêve où euh, j'étais sur le point de m'endormir. Euh, je m'endormais. Euh, et puis, euh, je sens des esprits qui viennent à ma rencontre. Il euh, y avait une femme, il y avait un homme et des enfants. Euh, et, euh, et, et la dame me demande qui je suis et donc euh, je lui dis que je suis Laura euh, je lui demande qui elle est elle me, dit, elle me répond en me disant euh, de ne pas m'inquiéter qu'on se rencontrera euh, et puis elle me demande ce que j'ai à côté de ça il y a, y, a, y, a, y a son mari, son homme cet homme-là euh, qui, qui, qui, qui, qui lui dit de faire attention à moi euh, et à la suite de quoi elle, elle, elle interpelle les enfants en disant restez bien derrière euh, et elle me demande si elle peut m'analyser euh, je lui dis oui et j'entends un ange me dire fais attention à ce que tu fais euh, Soit je me laisse quand même faire, je ne fais pas attention à ce que non, je me dis, je me laisse quand même faire. Euh, et elle m'analyse. Et dans mon rêve, elle me dit, tu as un don. Euh, je dis que j'en sais rien, que c'est possible, que, que je ne suis pas au courant de ça. Euh, et puis je l'entends parler avec son mari en disant euh, que je ne peux pas rester comme ça, que, euh, que je suis dangereuse pour le monde et que... Euh, euh, et qu'il faut absolument m'aider. Euh, J'entends cette discussion, ça m'interpelle, euh, et, euh, et, et elle revient vers moi et elle me dit « est-ce que je peux te le prendre euh, ?» Et j'essaye de, bizarrement, je commençais à prendre conscience, j'avais peut-être quelque chose, euh, et, euh, mais toujours avec la voix de l'ange qui me disait de me méfier, je me dis, ok, si elle veut une partie, on va, on, on va trouver un compromis et je vais lui donner la moitié. Donc, je lui ai donné la moitié de mon don, en fait, à ce moment-là. Euh, et euh, en prétextant que si elle ne prenait pas cette moitié-là, euh, j'allais être dangereuse pour les autres.